Bon, alors, il faut savoir que j'aime bien les MOBA. Bah, euh, j'aime aussi beaucoup les salades de pâtes. Tu connais pas la salade de pâte Attends, mais gros, t'avais dit que sur ta chaîne, tu ferais des vidéos en rapport avec le jeu vidéo, non Bah, bah vas-y, c'est bon, j'ai compris. On va parler d'un MOBA. Tu connais pas Dota 2 Bah, non. Allez, euh, ni sort de chez moi En plus, c'était une question rhétorique Bordel <musique> Dota 2 est un MOBA free to play édité par Valve disponible exclusivement sur Steam depuis 2013. Il a été développé avec l'aide de certains des créateurs du mode pour Warcraft 3 intitulé Dota. Et alors, j'ai pas que ça à foutre de rentrer dans des débats stériles de qui a plagié qui avec League of Legends. D'autant plus que l'histoire autour du développement de ces deux jeux, c'est une putain d'encyclopédie la rousse. Et au pire, s'il y en a qui ressentent le besoin de s'insulter, l'espace commentaire est fait pour ça. Le plus bel endroit du monde euh... Dota, donc le mode Warcraft, était à l'époque le premier du style avec des mécaniques bien précises qui se sont avérées plus qu'efficaces pour aujourd'hui former un sous-genre du RTS, le MOBA. Et si tu ne sais pas ce qu'est un MOBA, je vais t'expliquer. Il s'agit d'un jeu de stratégie en temps réel dans lequel on incarne un seul personnage choisi dans une liste, ou parfois un petit groupe d'unités. Et là où dans un StarCraft ou autre Age of Empires, une vue d'ensemble et la gestion de nombreuses unités est de rigueur, dans une partie de MOBA, il faudra se concentrer sur les moindres mouvements et utilisation des sorts de l'unique unité que l'on contrôle. Et en plus de ça, les parties classiques de MOBA opposent la plupart du temps des équipes de 5 joueurs. Donc oui la cohésion d'équipe est une des composantes les plus importantes de ce style de jeu. Les standards des maps de MOBA comportent 3 lignes de front séparant les bases respectives des deux équipes Ils sont jonchées de tourelles à détruire pour avancer jusqu'à l'objectif et les joueurs se répartissent en fonction de potentiel metagame en essayant de prendre au fil du temps un avantage de plus en plus conséquent parce que dans les MOBA il y a toujours un système de snowball permettant de prendre l'avantage sur l'équipe ennemie. Ce qui va permettre le plus souvent de tuer la plupart des ennemis qui à cause du temps de respawn ne seront plus là pour défendre les lignes, offrant ainsi la victoire à l'une des deux équipes. Mais du coup, qu'est-ce qui fait que j'aime tout particulièrement Dota Dota 2 est un jeu d'une richesse inouïe avec des mécaniques de jeu plus que complètes, proposant une liste de 116 héros, tous disponibles dès le premier lancement. Non, oh, il a pas de conneries de points à gagner en faisant des parties pour acheter les personnages. Et alors, dans Dota 2, les personnages sont vraiment très différents les uns des autres, avec des sorts qui ont un énorme impact. Par exemple, l'ultime de Faceless Void déploie une zone dans laquelle tout le monde est stun, sauf Faceless Void. Et quand je dis tout le monde, je je parle également des membres de l'équipe du Faithless Void. Donc concrètement, avec ce sort, tu peux complètement niquer ta partie si tu joues comme une brelle. À chaque nouveau personnage testé, on est totalement dépaysé tant les sorts peuvent faire des choses improbables. Et les objets achetables avec l'or collecté peuvent aussi paraître complètement pétés, la plupart de ces items ayant un effet activable. A titre d'exemple, la Blink Dagger permet, quand on ne subit pas de dégâts ennemis, de se téléporter avec un cooldown relativement court. Et ces items permettent d'ailleurs de totalement s'adapter aux situations. Si un personnage qui base ses dégâts sur les auto-attaques nous massacre, il existe un un item qui a l'activation peut l'empêcher d'attaquer pour 3 secondes. Si un mage en face nous découpe, il existe un item pour s'immuniser au sort pendant 10 secondes. En fait, beaucoup de choses peuvent être viables dans Dota 2 pour contrer des situations. Et il n'y a pas que sur les builds que les choix sont multiples. Dans Dota 2, il n'existe pas de normes quant au nombre de joueurs qui doivent aller sur chaque ligne. En fait, il n'y a pas de recette à apprendre par cœur. On joue avec sa tête et on essaie de trouver la meilleure solution pour gagner la partie. Ah oui, et de nombreux modes de jeu sont disponibles. Par exemple, le mode turbo. Une partie normale dure en général entre 30 et 60 60 minutes, ce qui est assez long. Mais une partie turbo pourrait être conclue en seulement 20 minutes. Et il existe même un onglet arcade avec des modes de jeu élaborés par les joueurs. Et de ce côté-là, les mecs qui modent Dota 2 sont plutôt chauds. Il existe par exemple un mode Bleach versus Naruto. Parce, Parce que ce monde de merde est rempli de Whippo. Qui adore Mirai Nikki et puis Naruto. Connard! Bien évidemment, Dota 2 étant un jeu compétitif, il est possible de jouer en ranked. Et c'est d'ailleurs dans cette optique compétitive que les développeurs de Dota 2 N'ont jamais réellement eu pour objectif la casualisation de leur jeu Récemment, la mise à jour 7.0 ajoutait de nouvelles mécaniques à la liste de choses à comprendre Déjà très complète Alors oui, si tu n'es pas familier des MOBA, l'expérience Dota 2 peut se révéler assez traumatisante Les premières parties seront très dures et incompréhensibles à cause du nombre important de mécaniques inédites Avec en prime le bonheur d'avoir des Russes qui te hurlent à la gueule dans le chat vocal parce que tu fais n'importe quoi Ah oui, il y a beaucoup de russes dans ce jeu En fait, la commune française est assez petite Mais ailleurs dans le monde, notamment en Russie Dota 2 est énormément joué Du coup, pour commencer, aller dans l'onglet apprendre Est une très bonne idée On peut y trouver, entre autres, des tutoriels qui sont assez bien faits Dota 2 propose aussi un outil très pratique Permettant de tester en solo les aptitudes d'un héros en particulier Et plus généralement, sur Youtube Il y a des tutos pour apprendre Dota 2 dans tous les sens Après, si t'es un vétéran de League of Legends Il est possible d'assez rapidement s'adapter à Dota 2 Grâce aux fondamentaux de ces deux jeux mais euh, il y a quand même de grosses différences qui te feront sûrement niquer tes 20 premières games. D'ailleurs tant qu'à y être rien que pour toi voici un top 5 des choses qui vont te paraître pour le moins incongrues dans dota 2 si tu viens de lol Dans Dota 2, il est possible de tuer ses propres sbires. Tuer un de ces minions empêche l'adversaire, même s'il est juste à côté, de recevoir l'XP et les gold du creep. Du coup, ouais, il y a moyen de bien bolosser la gueule du mec en face et de lui faire passer la pire game de sa vie. Par contre, le last hitting dans Dota 2 est plus difficile que dans LOL. Entre autres, parce que l'animation des auto-attaques des personnages sont très lentes. Et la régénération du mana en début de partie est quasiment inexistante par rapport à LOL. Donc, tuer un creep avec des sorts, ça revient quasiment à suicider ta lane. Dans Dota 2, tu ne peux pas appuyer gentiment sur ton bouton B pour rentrer à la maison. En fait, il existe un item appelé Town of Portal Scroll qui permet de se téléporter partout où la map est sous contrôle. Ah et oui, on dispose d'une unité contrôlable appelée Coursier qui peut nous ramener les items achetés. Parce que sur Dota 2, c'est possible d'acheter un item sans être à la base, l'item acheté étant stocké dans une réserve jusqu'à ce qu'on passe par là ou qu'on y envoie le coursier. Dans Dota 2, quand on meurt, on perd une partie de l'or que l'on avait récolté En plus de donner de l'XP et de l'argent au mec qui nous a buté Et en plus de lui donner un délai pendant lequel il peut faire ce qu'il veut sans que l'on soit là pour le punir Ouais, mourir dans Dota 2, c'est assez catastrophique en fait Bien pire que dans League of Legends C'est d'ailleurs pour ça que c'est cool de pouvoir acheter sans être à la base Quand on sait qu'on va mourir, le must, c'est de niquer l'argent qu'on va perdre en achetant fébrilement un item 4, 5, 6, 7 Les statistiques de Dota 2 n'ont rien à voir avec celles de LOL En fait, il existe trois stats de base L'intelligence, la force et l'agilité Chacune de ces stats améliorant certaines caractéristiques En plus de ça, chaque personnage est soit intelligent, soit fort, soit agile Et acheter du stuff renforçant l'attribut principal du héros que l'on joue Va en plus améliorer les dégâts d'attaque du personnage Dans Dota 2, il n'y a pas de buisson La vision et le brouillard de guerre fonctionnent avec des mécaniques complètement différentes Déjà, il y a une rotation nuit-jour La nuit, notre champ de vision est réduit Et dans Dota 2, il y a aussi un système de niveau Les unités sur un niveau ne pouvant pas voir ce qu'il se passe sur les niveaux supérieurs Et pour finir, dans Dota 2, il y a des arbres Qui, par de multiples manières, peuvent être coupés Ces arbres cachant la vision de ce qu'il se passe derrière Ah, et les wards fonctionnent exactement comme les anciennes wards sur LOL la communauté de Dota 2 est généralement beaucoup plus mature que la communauté de League of Legends Et la communauté, c'est quand même un des très gros points faibles de LOL Sur Dota 2, à part quelques games avec des russes cancers, On a le plus souvent affaire à des joueurs plutôt cool et matures Juste, je nuance deux secondes cette information Parce que d'expérience et des discussions que j'ai pu avoir avec tous les gens qui ont testé les deux J'en suis arrivé à cette conclusion Récemment, je m'étais amusé à faire 20 games dans lesquels je ne feedais pas Et je n'écrivais pas dans le chat Et j'ai simplement compté le nombre de gens qui se mettaient à trash pour une petite erreur à la con Et j'avais compté 4 fois plus de relous sur lol mais en soi 20 games ça reste un petit nombre de games et en plus je ne joue pas dans le même pourcentage de classement sur lol et sur dota et forcé de constater qu'en prenant par exemple les statistiques des âges des joueurs des deux jeux il a rien de significatif qui ressort donc au pire balance ton avis dans les com si tu pratiques dota et lol voilà c'est la fin de ce top. Sinon, sur le plan graphique, je trouve l'esthétique de Dota 2 très cool. Je sais que certains ont justement du mal avec ce style graphique. Et d'ailleurs, niveau cosmétique, dans Dota 2, de très nombreux skins pour les personnages sont disponibles. Ces skins sont d'ailleurs parfois lootables en fin de partie comme dans CSGO. Et la customisation se passe dans l'armurerie grâce à un système de pièces d'équipement. En fait, il est possible de choisir des parties de différents sets débloqués pour s'organiser son propre ensemble. En plus, sur Dota 2, il n'y a pas que des skins pour les personnages. Il existe des skins pour à peu près tout. Des skins pour la map qui vont entièrement Retexturer les décors Des skins pour les écrans de chargement Il est même possible de changer le jeu sur l'aspect audio Des packs de musique ou des changements d'annonceurs d'événements Comme Gabe Noel qui te félicite d'avoir fait un Rampage rampage. En conclusion, je pense que Dota 2 est probablement l'un des mobiles les plus difficiles à prendre en main. Mais en s'armant de patience et de vidéos tuto, jouer correctement à Dota 2, c'est possible. Si tu aimes le challenge et observer ta progression, alors tu sais ce qu'il te reste à faire. Et ça peut être assez dur de trouver des joueurs FR sur Dota 2. Du coup, je l'ai jamais dit en vidéo, mais j'ai un Discord. Et si t'as envie de le join pour trouver de potentiels copains pour jouer à Dota 2, le lien est dans la description. Sinon, moi, va falloir que j'y aille, parce que je vais pas monter de division tout seul. Je te laisse. Mais surtout, n'oublie pas que les jeux vidéo rendent violents.